Bonjour, je vous présente Nils et le peuple des nuages. C'est un roman publié aux éditions Sarbacane dans la collection Pépix, destinée aux 8-12 ans. Alors c'est un roman qui a la particularité d'avoir fait l'objet d'une collaboration dans le cadre du prix des incorruptibles entre des élèves du CE2 à la 6e et l'autrice Séverine Vidal. Séverine Vidal vit à Bordeaux et elle se consacre maintenant totalement à l'écriture. Elle publie des albums et des romans pour la jeunesse, dont un a déjà été sélectionné dans le cadre du prix Alterado. Et c'est Mioz Lamine qui illustre le roman. Dans ce roman de science-fiction, puisque cela se passe 500 ans après notre époque, c'est Nils, le jeune héros, qui raconte son histoire. Alors... N'imaginez pas des étoiles et des vaisseaux spatiaux, non. Imaginez des nuages, car Nils est né et vit au milieu des nuages. Et imaginez un village de montgolfières géantes, reliées entre elles par deux grands fils. Alors on imagine aussi cette vie particulière à bord de ces montgolfières, faite de beaucoup d'entraide, parce qu'on vogue toujours ensemble et que l'on doit affronter bien des dangers. Comme par exemple des tornades, des nuages de sauterelles ou des invasions de pirates. Alors Nils a des amis Paloma, Achille, Myrto, et ils forment ensemble une bande inséparable. Et on imagine aussi très bien que ce village montgolfière leur offre un formidable terrain d'aventure et de jeu. Ils vont de montgolfière en montgolfière, tantôt à dos d'aigle tantôt de corde en corde, pour les plus agiles, comme par exemple Paloma qui, malgré sa cécité, est une formidable funambule. Dans ce village mongolfière, il y a aussi d'autres familles, d'autres enfants, il y a même une école, et il y a même un zoo embarqué dans la maison mongolfière de Moon, la plus âgée, qui a l'habitude de recueillir toutes sortes d'animaux dès qu'ils se posent à terre. Car oui Quelquefois, ils se posent à terre. Et là, ils intriguent. Ils sont parfois craints, chassés, et parfois, ils sont enviés. Et c'est un jour que Nils fait la connaissance de la pétillante Ursula. Alors, Ursula va les intriguer à leur tour, parce que, comme eux, elle est aussi agile dans les airs et va de montgolfière en mongolfière de corde à corde, avec une belle agilité. Et puis, Ursula... À un mystère parce que Blackstone, le chef des pirates, est à sa poursuite. Alors, quel est le mystère d'Ursula Comment vont-ils affronter une énième attaque de pirates Pourquoi ce peuple des nuages vogue depuis 500 ans dans les airs Eh bien, vous le saurez, en découvrant ce fabuleux roman d'aventure que l'on n'a pas envie de lâcher, on va de rigolade en rebondissement et puis on croise des thèmes comme l'écologie, le respect des différences et l'importance de la famille. Alors, embarquement immédiat à bord des montgolfières et partez à l'aventure en compagnie de Nils et du peuple des nuages.